Ouais, J'ai gagné les trois derniers championnats de France, du coup ça fait euh, trois titres de champion de France. Euh, forcément, forcément, là je, je viens sur la compétition, je suis un compétiteur, du coup euh, je viens là pour gagner et pour en gagner un quatrième. Là, voilà, la, le championnat de France, je pense, c'est le, le championnat national le plus, le plus élevé qui puisse exister. Et il y a quatre ou cinq grimpeurs qui sont susceptibles d'aller en finale de Coupe du Monde et qui ont déjà fait des podiums, donc du coup. Euh, du coup, ouais, c'est un, un gros, gros championnat de France. Alors, Coco, chef ouvreur sur la compétition, en compagnie de Vincent de Girolamo, de Florence Pinet et de Jérôme Pouvreux. Belle équipe quand même d'ouvreurs de haut niveau. Je pense que vous vous êtes régalés. Qu'est-ce que c'est si on parle un petit peu de cette voix et on va commencer par la masculine, c'est quoi Qu'est-ce qu que c'est que cette pro, protubérance qui, qui est au départ euh, Et puis parle-nous parce que c'était du 9B, plus, euh, du 8B plus déjà pour euh, les demi. On les a bien maltraités. Là ça va être quoi là Qu'est-ce qui, qu qui les attend Bon déjà, euh, c'est pour notre fédération, la FFME, Montagne et Escalade. C'est le premier sommet, la première prise, voilà. Après, on leur a proposé des mouvements un peu atypiques pour cette finale. Donc euh, beaucoup de, de gestuels, beaucoup d'intensité en termes d'énergétique. Mais on a essayé de faire en sorte qu'évidemment, il euh, y ait un homme et une femme qui arrivent en, en haut de cette finale. Et surtout, je voudrais qu'on l'applaudisse pour euh la magnifique 13e place au championnat d'Europe de bloc qu'il a réalisé pour la Belgique euh, la semaine dernière. Or, lui, la, le petit bémol, c'est qu'il nous disait euh, j'espère que mon entraînement pour la DIF euh, aura été suffisant parce qu'il sort de la saison de bloc. Allez, il y a Julien Forg, il y a tout le monde là derrière Titou. Il est bien parti en tout cas, il a un bon rythme rapide. Là, Charlie Blain. Oh, oh là là, comme il a eu envie de replaquer tout ça rapidement là. Regarde ça, regarde ça, regarde ça là. Ou oh, ça c'est de l'énergie. Hein. Ça c'est... Ça, à mon avis, ça a chauffé dans le capot là. Il est parti rapidement. Ouais, mais plus tu pars vite, plus tu du jus derrière. Et en plus, il est parti rapide, mais il est parti euh, efficace. Hein. Allez, qu'il arrive à nous faire rêver peut-être pour une quatrième fois d'affilée le titre de champion de France. C'est un des rares grimpeurs à mettre des cartouches à beaucoup, beaucoup, beaucoup de grimpeurs du classement mondial en mode entraînement. Il est, il est juste terrible. Le jure il aura enlevé toutes les entraves. Ça serait bien un jour de l'hypnotiser avant une finale. Allez, Romain, regardez ça, à la rapidité. Il a été percutant lors des demi. Ça a été le plus à l'aise hein, sur la voie avec Got. Allez, Maël, allez On l'entend crier, là, tellement il donne, tellement il donne. Allez, encouragez-le ah, ouais, ouais. C'est ce passage-là. Allez, allez, s'il vous plaît pour Romain Desgranges. Et ce qui est bien, c'est que tous les premiers obstacles il les a passés avec Brio et on sent que là, lui, c'est pas la résie qui va lui manquer. Hein. Combien de temps il lui reste à Rémi 3 minutes et demie. Ça y est, c'est reparti. Allez, le public, c'est reparti pour Rémi Bergas, le grimpeur de la S Graffé. Hey. C'est un, en... un truc de malade, j'étais. Bon, je n'étais pas persuadé que ça allait faire ça, mais je me suis dit ça va. C tellement c'est long, tellement tu t'attends et tu, bon, tu te reposes. Ouais, là il s'est un peu embrouillé les mains dans la corde. Il n'a pas pu ramener sur la deuxième réglette. Et c'est dommage, juste en sortant d'une décontraction. Oh là là, oh là là, attention Allez Steph, allez, allez Stéphane ah. Et eh ben On a été euh, heureux de l'avoir avec nous, félicitations à Stéphane Hansen, il est resté trop longtemps, il en a encore sous le capot, on va l'aider à grimper, allez Super ça, allez ouais, il est bien, il est précis, à part le gros coup de flip tout à l'heure, ça a l'air de passer en mode machine, oh, deuxième coup de flip, allez oui. Il est grand, il a de l'allonge et ça passe Yo, oh. Charlie Blanc avec deux coups de frayeur dans les pieds. Hein. Oh, non, non. non Non Non Allez, Thomas, allez Oh là là là là là Allez, j'ai Mozak non, non Il a perdu trop de force, là, sur ce mouvement pourri. Non Allez, c'est super, ça. C'est le club vertige, là, au complet, là, qui organisera euh, les... Euh, Championnat de France Jeune l'année prochaine. Allez Thomas. Sophie Macaron est derrière Thomas Ballet. Allez. Non, ça, hein non pas encore. Allez Thomas. Allez je voudrais qu'on applaudisse très fort. Thomas Ballet. Il a les bras longs. Tu vas pouvoir aller chercher tout ça. Attention Jemozak. Allez. Il est vraiment bien. Allez, Encouragez-le. Tout est calé pour le Duc. Oh là là. Ouais, c'est une belle démonstration hein, pour le moment. Oh, ouais, c'est beau, oh, ça Le côté facile Super. Oh, Chamonix, tout le monde, tous les potes de Romain Desgranges, là, allez Il est le temps de passer en bon encouragement, là, allez oh, Il est oui. fort dans tous ses mouvements, il est fort de partout oh, C'est vraiment le côté... Euh, c'est est tout, ce tout ce qui a fait ses atouts, hein, tout ce qui ont fait ses atouts pendant ce, ces nombreuses années. Oh là là les Incas les Incas les Incas le public allez Gémozac personne ne lâche l'affaire tout le monde allez et en plus il peut nous la jouer freestyle allez tout est parfait les pieds les mains au devant de la scène oh. et le public de Gémozac j'entends rien Wow Mesdames et Messieurs pour la quatrième fois d'affilée Romain des grands champions de France Une pour les dames s'il vous plaît. Allez pour réaliser, hein. on la lâche pas, on la pousse. Et elle, voilà, à différence des autres, elle n'a pas non plus perdu euh, trop de temps sur ce premier temps de repos. Elle l'a négocié euh, assez rapidement. Allez Mathilde, encouragement de Sam Chaléa qui est derrière Mathilde depuis Toulouse. Allez, c'est là qu'elle a besoin de vous, hein, parce que c'est là évidemment que ça a l'air quand même confortable. Hein. Il suffit de pas se planter et de ne pas rentrer non plus dans une contre-méthode. Voilà, et là par contre, il y a une prise de risque. Oui ouais, ouais, à une main en plus Bien vu Allez, ce mouvement-là Voilà ouais. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire Oh, là là. Oh, oh, oh, oh. oh, comme ça a failli! Euh... Oh là là! Mathilde ou pas Mathilde? Mathilde! Regardez, regardez la puissance de Julia Chanourdi! Oui. Ouais! Oh non! Ah. Oh non! Eh ben, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir Céline Fergeot qui en termine avec sa finale. Allez, les copains, les copines dans la salle, là, Internet. Oh là là, j'avais même pas mis Internet. Allez, je suis sûr qu'ils sont chauds bouillants pour Céline Amoros, là. Allez, le net. On peut l'applaudir. Alors, on le disait, c'est une de sportif très, très, très physique, Nolwenn. Allez, s'il vous plaît, pour Hélène Janico. Allez, Hélène. Allez, là, il faut l'encourager parce que là, évidemment, il doit se passer tellement de choses dans la... Oh oh... oh Eh, ça, ça arrive. C'était assez balèze, ça. Allez, Dolwen Oh non Oh, oh c'est dommage. Il lui manquait un centimètre de bras. Pas de bras. Pas, pas de bras. Oh non Oh non C'est du bout des doigts. Allez, allez, allez. On va l'encourager, on va l'aider. Ouais. Oh, c'est beau Ah, oh, chapeau Alizé Allez, allez, allez, il faut l'aider à aller le plus haut possible Allez, là, voilà, on découvre encore autre chose, une nouvelle verticale limite. Et là, les enduits ne sont pas terminés. Ah. Ouais, ouais, parce qu'elle y a, a tellement, tellement envie d'énergie, on peut l'applaudir, hein. quelle prestation Allez, Jébosak, on va l'aider, mouvement après mouvement, allez et là, elle a la résistance, Charlotte Durif. Elle craint rien du tout. Derrière moi, ils sont stupéfaits. Allez, elle est carrément puissante. Elle fait pas d'erreur, Julia. Elle est dans le rythme de sa voix. Elle a bien compris toutes les finesses. Allez. Allez. Voilà, là, elle va enchaîner, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir. Et oui, Thomas Durif, c'est vrai que là, pour le coup, mon gars, tu rates une prestation de ta sœur exceptionnelle. On la lâche pas. Elle est en train de faire la fourmi, elle grignote. Elle grignote tout. Allez le public de Gémozac, elle peut nous faire rêver. Et allez nous chercher. la sortie de cette voie, Charlotte Durif, allez. Gémozac, oh, je vous entends pas Alors chez les filles, donc, euh, sur un plan purement de l'escalade, effectivement, euh, donc, le spectateur a pu constater qu'elle tombait exactement au même endroit. Donc on allait en chercher un volume gris. Pourtant, elles ont été donc classées différemment. En fait, ce qui fait donc, cette différence, c'est que Charlotte, elle avait mousquetonné la dernière Degen, parce que naturellement c'est obligatoire de mousquetonner toutes les dégaines pour des raisons de sécurité, et ce qui n'était pas donc, le, le cas euh, de Julia. Ça fait, mesdames et messieurs, juste la 16e fois qu'elle est championne de France en tout genre et toute catégorie. Est-ce que Chacha, on est heureuse de ce week-end Bah oui moi je suis très contente toujours contente euh, déjà de participer euh, à ces championnats de France de retrouver les copains et puis en plus de, de réussir à dérouler ma grimpe c'est toujours plaisant comment t'as trouvé ces voies là moi je les ai trouvées magnifiques et toi dedans à grimper c'était hyper agréable en fait, ça change, c'est pas une échelle de petites prises où euh, voilà, on dope des avant-bras et le but c'est de se battre le plus longtemps possible. Non là c'est franchement réfléchi. on va doucement, on se place, il euh, y a des, euh, des petites prises de risque à des endroits, il y a de la réflexion, la lecture elle était vraiment top et à grimper c'était vraiment génial et ça sort de, de ce qu'on voit d'habitude et on devrait voir plus de choses comme ça. On vous invite à regarder prochainement les finales qui vont être, qui vont être de retour hein, avec le replay Coupe du Monde euh, bientôt pour Chamonix, Coupe du Monde pour Briançon, Championnat d'Europe pour le TAB. Restez fidèles, soyez forts et grimpez bien. Merci à Internet.